Alors voici quelques clés pour mémoriser une grille d'accords, qu'elle soit jazz ou dans un autre style. Alors c'est quelque chose d'essentiel de mémoriser la grille, c'est-à-dire de connaître par cœur les accords, surtout si l'on veut par exemple euh, travailler l'improvisation, parce qu'il va falloir que le, évidemment, que notre tête soit bien... Euh, eh bien, on va dire, ne soit pas surchargé d'informations pour qu'on puisse se concentrer sur les outils pour improviser. Donc, pour mémoriser une grille, c'est vraiment une question qui revient souvent chez les personnes qui ont du mal à retenir la suite d'accords. Et en fait, la clé, c'est de comprendre ce que l'on joue. C'est donc d'effectuer une analyse harmonique eh bien, de la grille et donc de comprendre vraiment ce qui se passe. Alors on va prendre l'exemple sur les 8 premières mesures de all the think you are. Donc on voit déjà que on a l'armure 4 bémol à la clé. Alors voilà, il faut regarder déjà tous les signaux qui nous donnent des informations clés pour connaître eh bien, quelle est la tonalité générale du morceau. Donc 4 bémol à la clé, ça peut être la bémol majeur, ça peut être Fa mineur. Après ça va être des indices qui vont. Euh, être donné euh, ben, sur les accords de la grille, on regarde la fin de la grille, on regarde les accords dominants. Bon, là, les 8 premières mesures, on est essentiellement en La bémol majeur. Et ce qu'il faut faire, en fin de compte, lorsque vous avez comme ça une tonalité qui est indiquée, vous allez jouer les accords qui sont issus de cette tonalité. Donc, déjà, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe Si vous avez, par exemple, un morceau qui est, bon, comme c'est le cas ici, pour, en tout cas pour les, euh, pour les 5 premières mesures, euh, une tonalité qui est en la bémol majeur, d'accord ben, Ce que vous allez faire, vous allez jouer les accords qui sont issus de la bémol majeur. Pourquoi Parce que tout simplement, dans une tonalité, il n'y a que sept accords. D'accord Donc si on est bien en la bémol majeur, ça veut dire que les accords que vous allez trouver dans votre grille, ça va être des accords qui sont issus de la tonalité qui est indiquée, et il n'y en aura que sept. Donc ça élimine tout un tas, eh ben, enfin tous les autres accords. Donc vous avez que sept accords en fait, que vous allez voir comme ça s'enchaîner les uns aux autres. Donc ça c'est la première étape. Donc on a, si on joue les accords qui sont euh, issus de la tonalité de la bémol majeure, donc évidemment ça suppose qu'il faut connaître eh ben, euh, vos, vos, vos gammes majeures mineures par cœur et évidemment savoir construire les accords Donc sur le, la première euh, sur le la bémol, donc, on va avoir sur le premier degré un accord de la bémol majeur. On va le dire jusqu'à la septième, hein. on, va, on va penser les accords jusqu'à la septième parce que là on est sur un standard de jazz, donc on va penser les accords jusqu'à la septième. Donc on a un accord de la bémol majeur 7. Ensuite sur le second degré, deuxième note de la gamme, le si bémol. Si on construit un accord, on va avoir un accord de ben, si bémol mineur 7. Ensuite, sur le troisième degré, d'accord Troisième note de la gamme de La bémol majeur, on va avoir un Do mineur 7. Ensuite, sur le quatrième degré, on va avoir un Ré bémol majeur 7. Ensuite, sur le cinquième degré, on va avoir l'accord dominant qui confirme la tonalité. Vous voyez, c'est un accord, c'est le seul accord ici, dans une tonalité euh, majeure, qui est dominant. C'est-à-dire, c'est un accord septième, Mi bémol septième. Ces accords-là, il faut les repérer lorsqu'on fait des analyses harmoniques parce qu'ils viennent confirmer euh, eh bien, la tonalité, hein, euh, entre autres, on va dire. Et ensuite, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e degré, fa mineur 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e degré, c'est un sol mineur 7, bémol 5. Donc quand on connaît les accords qui sont issus euh, d'une tonalité générale d'un morceau, on sait que eh bien on, on, va, on il y a de fortes chances pour que l'on voit essentiellement des accords qui sont issus de la tonalité indiquée du morceau euh, uniquement C'est à dire que donc vous allez avoir que cet accord cet accord principaux à, à mémoriser. Donc effectivement si on regarde maintenant la grille de all the Thing war, on voit que le début on a fa mineur septième eh ben, fa mineur septième c'est quoi C'est 1, 2, 3 4 5 6 c'est le sixième degré. En La bémol majeur, sixième degré. Ensuite, on a Si bémol mineur 7, c'est quoi C'est le second degré, donc 6, 2. Ensuite, on va voir le Mi bémol septième. 1, 2, 3, 4, 5, c'est le cinquième degré. Donc 6, 2, 5, 1. Et ensuite, Ré bémol majeur 7, 1, 2, 3, 4, c'est le quatrième degré. Donc on a 6, 2, 5, 1, 4 en la bémol majeur, on voit que ce sont, en plus, au niveau des couleurs, ça correspond complètement aux accords qui sont issus de la tonalité de la bémol majeur. On a le fameux mi bémol 7 7e qui, qui est le cinquième degré, euh, qui, euh, eh bien, qui conclut sur le la bémol majeur 7 premier degré, une cadence 5-1 ici. Euh, on voit 6-2-5-1, une forme d'anatole. C'est une cadence récurrente, parce que ce qu'il va falloir regarder maintenant aussi, c'est les cadences caractéristiques qui reviennent tout le temps dans les morceaux. Donc, ça suppose qu'il faut connaître les enchaînements types. Les cadences, Donc ce sont des enchaînements types euh, en musique qui sont dans tous les morceaux et qui reviennent tout le temps. Donc, il va falloir non seulement les repérer, mais aussi activer ses oreilles, évidemment, pour entendre ces mouvements comme ça à la basse, euh, qui forment des cadences caractéristiques, des, des enchaînements d'accords types, Également, bien sûr, il faut que les oreilles soient actives pour entendre et reconnaître à l'oreille les couleurs des accords, parce qu'ensuite, l'oreille, évidemment, il faut qu'elle soit active, il suffit pas de se reposer uniquement sur la théorie. Et puis, on, on, les cadences, on les, à force de les entendre, on les, euh, eh bien, voilà, de, de, on, on apprend à les reconnaître facilement. En plus, elles sont souvent comme ça, ce sont souvent des mouvements de quarte ascendante ou de quinte descendante. Ta, ta, ta. On apprend à les reconnaître, donc l'oreille participe à ce travail de, de compréhension, de reconnaissance du terrain, on va dire, et de mémorisation. Donc déjà, le fait de, de, de, de regarder simplement quelle est la tonalité, on se pose, premièrement, on se pose la question, donc encore une fois, comment mémoriser une grille facilement, les accords d'une grille facilement. Premièrement, on regarde la tonalité générale. Deuxièmement, on joue les accords qui sont issus de cette tonalité générale et comme ça, on... On se dit, il ben, n'y a que 7 accords finalement, il n'y a que sept accords à retenir. Euh, troisièmement, on analyse eh bien, les, les accords de la grille et on, on indique les degrés pour chaque accord, comme on l'a fait 6, mmh. 2, 5, 4, et on repère finalement les, les cadences, les cadences caractéristiques. Et là déjà, on, on, enfin, je veux dire, quand on fait ce travail-là, avec un peu d'expérience, on retient et on mémorise très facilement les choses parce qu'en fin de compte, il ne suffit pas. L'idée, ce n'est pas de, de mémoriser bêtement. Évidemment que quand on... Voilà, C'est comme quand on veut apprendre une poésie. Si on apprend les, les mots tels qu'ils sont sans comprendre le sens de la poésie, on va avoir beaucoup de mal à, à retenir la poésie. Mais quand on comprend l'histoire, quand on, quand on apprend une poésie en comprenant l'histoire, en s'imaginant l'histoire, eh bien, on retient beaucoup plus facilement. Donc, comprendre ce que l'on joue, c'est essentiel si on veut eh bien, mémoriser une grille. Et entendre ce que l'on joue, c'est évidemment ce qu'il faut faire, c'est encore plus puissant et c'est un ensemble finalement de tous ces facteurs qui font qu'on va mémoriser une grille parce qu'on la comprend. Et ça, c'est essentiel évidemment pour ensuite improviser. On est libre ensuite d'improviser. Et puis en plus, de toute façon, si on veut improviser sur une grille, il faut la comprendre pour ensuite savoir quels sont les outils à utiliser pour, euh, pour improviser dessus. Quelles sont les gammes à exploiter, etc., etc. Parlons un petit peu de la mesure euh, 6, 7 et 8. On a ici... On transpose en fait ici en Do majeur, et pour transposer en Do majeur, on passe par le euh, cinquième degré de la nouvelle tonalité, on fait Sol septième, Do majeur 7. Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe, on a 6, 2, 5, 4 en La bémol majeur, et ensuite 5, 1, cadence parfaite, c'est tout le temps dans la musique, ça, cadence parfaite en Do majeur. Et là, quand on a compris ça quand on s'habitue à, à, à faire ce travail d'analyse pour tous les morceaux qu'on appréhende, eh ce n'est plus un problème la mémoire. Euh, il faut pas, voilà, J'ai pas mal de, de, de personnes qui me disent « Oui, mais moi, j'ai du mal à retenir, j'ai une mémoire de poisson. » Mais non, mais c'est parce qu'en fin de compte, il faut comprendre ce qu'on joue. Voilà, donc ça, c'est la clé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à visiter mon site formation-clavier.com pour eh bien, aller plus loin dans tout ce qui concerne l'harmonie, tout ce qui concerne la, la, la connaissance des gammes et des accords, pour euh, comprendre ce que vous jouez et pour appréhender justement l'improvisation ou l'accompagnement et se libérer un peu de la partition. Euh, et donc, euh, je vous laisse découvrir ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.